On va donc commencer par dessiner notre rectangle, donc vous cliquez sur outil Rectangle. Alors attention, quand vous allez créer votre rectangle, ne pas relâcher le bouton gauche de la souris et taper à l'aide du pavé numérique les dimensions de votre rectangle. Longueur, virgule, largeur, ici c'est 1000,2000, n'oubliez pas que c'est en millimètres. Ensuite, on va utiliser l'outil pousser et tirer pour donner la forme à notre rectangle. Ici pareil, donc vous sélectionnez la surface que vous voulez pousser, vous maintenez le bouton gauche de la souris et vous tapez de nouveau la dimension que vous voulez donner à votre profondeur. Ici 2000. Alors, on utilise l'outil euh, orbite pour pouvoir voir les différentes faces de notre rectangle. Alors, ici on veut éviter cette partie donc on va utiliser euh, non pas l'outil euh, pousser tirer mais on va utiliser l'outil décalage. Alors cet outil permet en fait d'avoir les quatre côtés euh, égaux, Donc, si vous voyez on peut réduire, agrandir la valeur, ici on va choisir 80 mm d'épaisseur. Donc vous avez bien deux zones, la zone du milieu, la zone de sur le côté. Nous on veut éviter donc, la zone au centre, on va donc réutiliser euh, l'outil pousser-tirer, cette fois-ci on va pousser dans le sens inverse, ici euh, on va choisir euh, 1800 pour laisser euh, 2 mm de profondeur, ici vous voyez si on se trompe de sens, au lieu de pousser, il tire l'objet, donc on veut bien pousser. Tap 1800 et voilà, votre rectangle est vidé et on peut voir grâce à l'outil Orbit que l'intérieur est vide, donc voilà votre aquarium, on peut rajouter à cela de la couleur, donc on utilise l'outil colorier cliquez sur l'outil colorier, vous choisissez votre couleur et vous cliquez sur la face sur laquelle vous voulez que cette couleur apparaisse. Vous pouvez l'enregistrer, donc en cliquant sur enregistrer sous SketchUp, vous entrez le nom de votre objet, ici par exemple rectangle. cliquez sur enregistrer ici. Voilà, la vidéo est terminée. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un petit like sur la vidéo.